Sonic. Ouais, et bienvenue dans le deuxième épisode. Sonic franchience. De toute façon, on a même pas sauvegardé. Ah j'ai la lumière du jour. Salut Sonic, comment tu vas la chaos et moi. Ah ça on l'a fait même pas sauvegarder. Attendez. Regardez, j'ai Ah Regardez, j'ai pris une tenue pour Sonic. <rire> une tenue festive. On va jouer Sonic avec une tenue festive. On, a... On l'avait pas déjà obtenu la chaos et moi. Ah non, c'est vrai. On a rien fait en fait quoi. On a fait des, on a fait des trucs là, on a même pas se regarder, je crois. Bah ouais, non, on a même pas se regarder. Non, <rire> ça on l'avait déjà vu. Là, je me demande qu'est-ce que tu fais Non, ça on l'avait déjà vu ça. Tu t'en rappelles Mais si on l'avait déjà vu, là on va parler à Amy et tout le bordel. Le, le, le, le, le marché, hein. On a pas besoin de nous y aller. On voit son écastre à ton nuit, c'est pas bien. Pourquoi il n'y a pas de sur la tête <rire> C'est moi qui l'ai mis Parce que j'ai installé un pack ah, Il est gratuit. Hein. Ah, tu t'en fous mais Non, mais bon, on va prendre cette occasion de, de te Mais ça en fait. Ah, tu vois, lui, lui. Bah on a besoin de dormir. Non. Vos parents vont fait. Trois. Trois. Ah, sur le champ. Ta gueule. Tout Regarde. Santé ici aussi. Ne t'approche pas du titan. Hum. Désolé ma petite, mais fort, ma il faut que rappelle. La sonnette, il est a pas très pas plus clair que ça en fait. Oui, techniques technique assez chelou la prochaine fois je vais changer de tenue Sonic je vais mettre une autre c'est ça, ça elle sert dans certaines cinématiques on n'aura pas la tenue Sonic on va se faire Sonic c'est au dans ce niveau Ouais Ouais si on l'a vu, vu Oh la vache On a vu. Mais là avec un nouveau Sonic là. Oh. Un Sonic différent Mais ça le bonnet et tout ça on va pas le voir tout le temps non, non. C'est que dans les. Mais c'est tic comme ça. Ah oui. Dans certains, on le voit pas. C'est ce qu'ils ont dit. Je ah, qu'il ah, a fait un cauchemar. Oh. Mmh. Non, on un, une, je vais pas pouvoir l'éliminer avec la méthode pense... habituelle. Il me faut les Chaos Emeralds. Nous, trouvé une Mmh. En, je sais plus quoi. En rassemblant les autres là. En allant dans les truc. En allant dans les niveaux. Mmh. Et faire les missions... Euh, ah, avec faire les missions des... d'ennemis Avec les missions Ah oui, c'est vrai. On a vu une émeraude. Vous est beau comme ça, ça hein. c'est bien qu'on peut les mettre dans toutes les parties. Bah, en vrai, c'est bien qu'on a pas trop de regarder comme ça, on va tout. Mmh, ouais, mais si tu refais tout ce qu'on a fait, euh, il va faire avoir 40 minutes. Mais je vais pas tout faire, je vais te couper de ça. Oh, en faisant ça, on peut gagner des cœurs. Très bien. Il vaut mieux parler à Amy comme on a fait, on n'a qu'à aller voir dans les derniers jours. Nous se balader un peu plus loin. Parce que sinon, ouais, on va faire un petit peu. j'en quand même les cœurs qu'il me faut parce qu'on n'a plus assez de cœurs, du coup. On, a plus... on peut pas casser ça. Pardon. Tu veux que je détruise le groupe Ah ouais on a pu jouer Jimmy aussi, je crois. Je crois. ça me bizarre. On n'a même pas sauvegardé. En temps, les gens, ils, ont... ils vont pas rater des fous. Tu dois demander comment j'ai fait ça. Et en fait, là, je retourne au même endroit, là en fait. <rire> bon, bref, on va aller un peu par là. Ah faut entrer le gros monstre. Non, fois, comme... Pas à peine montrer. Il y a un autre gros monstre, mais faut peut-être améliorer la vitesse de son ce... toi. Oui c'est bizarre, je dis merde, je peux plus faire les capacités que j'ai débloquées. Non, pas... non il faut tout le temps sauvegarder en fait, là. la sauvegarde autour, elle reste pas tout le temps. Si tu vas dans un autre fichier, la sauvegarde autour elle disparaît. Putain j'ai parlé longtemps. Non mmh. Oh, il y a quelqu'un ici. Ah ouais, c'est elle, c'est vrai. T'as gueule <rire> Maître, elle, ça va être notre pote. Je crois. Mmh. Après. De toute façon, ouais, ça va être notre ami. C'était bizarre, de toute façon, que je suis rentré là-dedans, mais il y avait un cœur là haut Ah, il faut aller à la fine, il en hein. faut 38. Regarde, il y a le gros monsieur là-bas. j'essaie de l'affronter. Non Non, on essaye. Mmh. Il a pas dur. Hein. Il peut juste monter sur sa ligne. Là. Faut le suivre. Attendez. Mais... Ah oui, euh... <rire> en esquivant les trucs. Bah ça c'est... Faut vraiment faire un... ouais je crois que je suis trop lent Non oui. Faut le rattraper mais je crois que je suis trop lent hein ah, faut avoir la super vitesse Ouais peut-être Mais sinon ça... Non ça c'est trop rapide Mais faut améliorer la vitesse de Sonic en fait je pense Oh mais merde Ah non Non tu te rattrapes Ah et euh... faut pas te faire toucher si tu te rattrapes en fait Ouais j'ai ouais, Ouais, non, c'est bon. Ouais, cool, euh... On fait des loopings. Vas-y, bah, côté, mais tu autres C'est pas grave, Mais j'ai pas de capacité encore pour le battre super rapidement. Enfin, plus, plus facile que ça. Ouais, il a l'air plus dur que l'autre. Ouais j'ai pas, j'ai pas, ah, faire tout le temps Bon on l'enfant pas tout de suite je crois je passe c'est plus simple de toute façon. Je crois que t'as appareil à autre. Hein Je crois que t'as un appareil de l'autre. Non. Et puis il m'a fait perdre tous mes anneaux l'enfant. Ouais dire, tu vois d'avoir la super vitesse hein. La super vitesse je vois même pas les trucs arriver donc sais pas à peine. Et il y a un qui nous augmente la vitesse, déjà. Mais il est pas loin d'ici, le mec qui nous augmente la vitesse. Il est juste là. Ah, là, voilà. C'est lui, je crois. On n'a même pas encore parlé. Ah non, lui, c'est euh, améliorer la puissance. C'est encore un autre. Ok, bon, bah, la puissance a été améliorée. Regarde. En bas, tu vois, sur le niveau 7 de combat, c'est un petit peu plus mal, mais c'est l'autre qu'il faudrait améliorer la vitesse. Ça repose à améliorer à fond parce que tu parce que en fait, tu vas au dernier niveau avant tout améliorer. C'est normal, il faut pas améliorer tout. Après si oui j'ai 400 anneaux, j'ai une super vitesse, mais d'accord, mais voilà. J'ai fait un bug là. Hein J'étais même pas sur le rail, j'étais sur le, le truc à côté. Quand j'ai fait ça mmh. <rire> Mais ça le rail dans la review tu le fais sur l'escalier. Hein Mais t'as pas d'escalier donc on peut pas le faire. même temps c'est dangereux d'en de faire un hein, sur l'escalier, vous êtes malade. Vous êtes malade. Ben, les enfants qui veulent faire ça sur l'escalier, bah ben, putain, ils sont fous. Hein. Pourquoi je suis à ça donc, Ça paraît faire trop bleu Il Des one d'eau. Ouais. Faut vraiment que j'améliore ma vitesse. Hein. Ouais bah oui, on va en arrière, vas-y La roue, elle vient d'exploser C'est pas bon J'ai toujours pas assez de coeur, en fait, là Oh non, pas lui Comment j'avais fait ça ouais ah, mec il de se souvient. Merde Mais non C'est pas ça que je vais faire Il faut que je me autant ouais un peu bah mmh. ben non <rire> <rire> non mais là, ça arrive comme ça là, tu vois là sur le fil là il mmh. y a un bout qui est cassé c'est doit être ça qui fait bouger ah mmh. Bon, c'est bon, on a débloqué une partie de la carte. Ouais, si tu vois... Ah, il y a un coffre, là. Tu sais comment on ouvre C'est le coffre, le tout de bleu Oui. Et euh... Ah ouais, faut que tu fasses un tour sur toi-même en, en, en appuyant sur la X. faire quoi Tu sais, la grosse boucle, là. Ça ouais. Ah, ça donne des trucs de... de, de ton déni, je à gauche il veut que tu parles à Amy. Bah, lui va nous dire. Euh, faut aller chercher les autres. lui, euh... ah, oui, est marqué. Elle est derrière toi, elle, elle s'est marquée sur, sur ton truc. Regarde. Regarde. Là. Ah ouais. <rire> comme dans. Ouais, comme dans GTA. Oui. Bah, comme dans Dans le jeu de Djangoverse de... aussi, ça aussi. Ouais. Je l'ai entendu. Non, c'est les petits machins que tu ramasses pour améliorer ta vitesse Avec son grand amour Ah ouais, c'est son grand amour Qu'elle parle Ça, je peux le passer On s'en fout Ça, c'est ce qu'elle veut dire Non, mais pas eux Pas les gens parce que... Dans les scènes avec Emmy, on voit son costume cette coco dit qu'elle doit trouver son grand amour avant qu'il soit trop tard elle était trop timide pour avouer ses sentiments mais si elle ne dit rien maintenant elle n'en aura peut-être jamais l'occasion tu as compris tout ça c'est comme si la dimension dans laquelle je suis faisait la traduction c'est bizarre mais ça semble naturel tu toujours eu un don pour ces choses-là. Je ne vais pas te contredire. Qu'est-ce qu'il y a ne On va retrouver ton amour perdu. On va retrouver... À mon avis, on a des choses plus urgentes à régler. Mais, Mais encore ça, ça, ça, une fois, pas... je vais... Pas te contredire. Encore Non, c'est un genre de question. C'est bon. C'est bon. Tu m'étonnes c'est chiant qu'on puisse pas jouer des jeux, genre. Franchement, ils auraient pu faire un. Même, même si c'est bizarre, mais faire un Sonic Rouge, enfin, je sais pas. Qu'on joue à deux. Ouais. Ben, je sais, c'est bizarre. Tu faire un Sonic cool. Rouge, tu peux jouer avec un autre personnage. Mais non, il n'y a pas d'autre personnage. Bah, ben, si, ils auraient pu créer un personnage. Fois, ah, oui. Tu serais aidé par euh, un personnage de Sonic. Pas que maintenant.. <rires> <rires> aussi personnel. Euh, rigolo, mais... Ah Un peu rigolo. c'est qui rigolo. Oui mais je m'en fous de ça. Tu l'as déjà dit, dit, la dernière fois oui. Ah ouais, ouais. Tu sais pas j'ai dit, j'ai dit, j'ai Un j'ai dit, j'ai dit, j'ai là. j'ai ah, dit, montre plus du coup. Merci. Donc, là, ah D'accord, parce que là il est en train de faire je sais pas quoi là tout à côté là. Eh ben c'est là qu'il faut aller. Ils le monstre Non, le monstre à côté ah, là. Non, non, est... je te parle du. Pourquoi tu fais pas de boost C'est ZR, la gâchette arrière. Ouais, ah, bah par bah, contre, on ça. va pouvoir aller plus vite. Bon. Non, mais après je vois plus où je vais. Mais aussi. Mais tu vas passer vite à 7 Ah bah là-bas. C'est 7 ah ouais. 7 T'en restais 7 à avoir. Tu après. Hein ouais. Reviens quand tu sauras. Qu'est-ce que tu me dis Je t'en souviens, Amy. T'en manques, serre Regarde, nécessaire. <rire> T'as du mal à comprendre. Mais... Il manquait 16 quoi Euh, Cœur d'Amy oh Ouais, j'ai pas brûlé de là-bas Et 7 Pas 16 T'as compris 16 Il y en a pas là-haut. Si. Il y en a un. Il Faut Il est Faire des sauts. Ah t'as récupéré une pièce bleue. Une pièce bleue, j'allais dire est Où ouais, il se passe quoi là D'accord. Tu mets bien main Qu'est-ce que tu sais te faire <rire> Il rigole si bizarre. Ah à chaque fois quand je ah mais il est là je vois le cœur. <rire> oui il est là. Il t'en reste plus que 6. Allez chercher. Mais tu vois il y avait la file là-haut. Ouais. Il n'avait plein à trouver. Il, a, il, a, il, a il en a fallu 38. Il Non, en a pas là. Il y a un coffre là-à côté. D'accord. Ah là il y a un coffre. Euh, on va parler à ouais. Voilà. J'ai eu tout seul. Mmh. J'en ai eu 6. Tu veux parler à Amy Tu veux que je Ouais, mais si on parle à Amy, on pourra plus rien faire après. Pourquoi ouais, les... problème, Il reste 3 minutes. Hein ah, Je fonce Ah, chercher des trucs. Ah oh, putain, j'ai arrêté. Tu peux aller sauter Euh, T'as vu Là on a joué 10 minutes chacun Non oh, mais t'es En vrai as le ah, droit d'aller jusqu'à 21 parce que j'ai joué jusqu'à 11 que tu, ouais. Comme ça tu joueras jusqu'à 14 On gens, qu'il est content de... Ouais j'aurai une minute en plus Non pas lui T'as vu qu'il t'attaque direct maintenant Il montre plus leur Ah il était bien Veut... Oui, cool. Coucou. Pour la prochaine fois, je vais mettre une autre tenue de Sonic. Ça c'est cool, qu'ils sont gratos comme ça les tenues. Là, faut sauter et appuyer sur Y comme ça. Ouais. Bon, si t'arrives pas à faire la tu puis... arrive pas à faire quoi Bah sauter là-haut. Ah. Après, là, c'est sûrement un cœur qui euh... Après, faut se regarder, hein, non Oui, il faut se regarder, les... sinon, on va refaire pas tout le temps. Ah, là, il y a une minute, il il y C'est Putain, il combien, là bah, C'est pour ça, ça que je te propose de passer, en fait. Oui. Est en oui. Coucou. Pourquoi il y c'est sa mère, je peux rendre. Putain, il fait le tour du monde. Lui. Parce qu'on l'a vu passer le jour. Oh non, ça va être la mission chiante là avec les bébés. Faut que je le fasse. Tu crois les ici comme si ah. Ouais, on est à 20 minutes, les gars. Bon, ah. tant ah. pis, on va le faire quand ouais. même. Ouais, c'est possible de lever un peu de soin. Ouais, mais ils se désespèrent, c'est un peu chiant. C'est très folle. Ouais, en fait, faut courir... Ouais. Faut courir euh, de ligne droite après gauche comme ça. Faut pas se prendre la bombe, Oui. Hop. On sont casse-crouille, hein. A... Il y a des moutons du coup. Ouais, bah, lui, euh... En plus, t'as 45 secondes. Bah, vous bah où, lui Vous allez où <rire> Non <rire> C'est très folle de le l'eau, <rire> c'est donc ça y est au moins une fois... Putain euh... mais... Ils sont chers. Ah ouais Putain j'ai perdu mes trois têtes. Mes trois têtes mmh. <rire> Oh j'ai perdu mes trois têtes. <rire> ah <rire> bon Chaque fois t'as mes trois têtes. <rire> <rire> j'ai déjà eu vent en tout cas. <rire> mes trois têtes. On peut pas faire un boost Ah j'avoue il on s'approche deux secondes sur eux Ah tu vas beaucoup moins que moi C'est normal ça fait un second parce que Si tu vas trop vite tu prends pas tout en même temps Mais c'est ça en plus ils auraient pu mettre un temps à l'infini parce que Bah ouais c'est un chiant c'est le dernier truc Ah putain j'étais presque Et Moi je suis le meilleur <rire> Et voilà, vraiment, on m'a dit qu'il fallait doucement comme ça, ça. Ah, mais c'est là qu'on a eu les de... Ouais. Oh non, la manette, elle s'est déconnectée, j'y crois pas. Ouais, non, mais je suis à ouais. ce là Et là, on avait... Et là, on avait arrêté sans sauvegarder. C'est bizarre, non hein Pourquoi on aurait pas sauvegardé Holo. Oh oh. Ah, ouais, bon, on va arrêter là, je crois. Oui, complètement. Pourquoi tu mets pas un scotch scotch, euh, c'est Ouais, mais si il scotch, il se bat. Ouais. Ouais, elle est contente, non Est-ce ouais, que t'en penses de ce ouais. jeu Ouais, il est bien, mais l'émission d'Emmy, euh, on peut quoi Ouais, tu gagnes une émeraude quand même. Mais t'es obligé de les faire ça. Bah, ouais, ouais. Donc, ça veut dire qu'Emmy, en fait, ouais. avec les. Elle avait les émeraudes sur elle, en fait. Oh ouais Ouais, ça a peu con ça, contre. <rire> j'ai il y a un coffre ah un ça se dans un coffre bon. Ah, c'est peut les, les petits, là, tout me l'heure <rire> <rire> Elle est morte <rire> <rire> C'est quand elle <rire> ah. est morte ah. Tu es tué. <rire> de chercher bon, au début on était con on croyait que c'était son mec bah ouais je pas, pas oh, sonic elle fait comme si rien n'était arrivé est ce qu'on sait au moins ce qui s'est passé non mais toi tu déguises un peu bizarre a... bah, de, de conclusion de réconfort yeah. bon, J'aimerais bien partir d'ici le plus tôt possible. Mais toi, Sonic, t'en ramasse pour améliorer ta, ta vitesse en fait. Ouais. Non, on va pas les ressembler aujourd'hui, on va s'arrêter là. Hein. Regarde. Attends on quoi, les jetons Oui. Encore. Et ont des feuilles sur la tête, on a des de feuilles sur la tête. C'est pas vrai. <rire> C'est en train de pousser, quoi. Ouais. Ouais, on peut ramasser des noix à l'infini en faisant ça. Ouais, C'est un peu facile hein, quand tu regardes, oui. regardez les données, on a 2 h 6 Hein, on a joué une heure. Tu fous ma gueule. Oh, <rire> bon, bon, voilà, bon, on va t'es là, hein, avec un écran pareil. Euh, C'est bien, hein. enfin, ça, ce vidéos de ah. à très bientôt.